Salut à tous, ici la reine de la poupée pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, il n'y aura pas d'intro parce que, voilà, euh, comment dire. J'ai oublié de préciser, en fait, effectivement, la vidéo précédente s'adresse à un plus jeune public, voilà. Parce qu'il y en a une personne qui m'a demandé sur Facebook dans euh, Poupée en porcelaine fan. C'est un groupe que j'ai créé. Et fan s'écrit avec un <rire> à la fin. Donc, c'est très drôle, mais voilà. Donc ces deux poupées, je vous les ai pas montrées du tout. Euh, je ne leur ai pas encore donné de prénom, donc euh, voilà. Euh, la personne me dit, euh, « Oui, rassurez-moi, vous, vous vous adressez à des enfants via à cette vidéo, je suppose. » Et moi, je réponds... Euh, pour tout public mes vidéos, pourquoi en gros c'était pas ce qu'elle attendait parce qu'en fait oui c'était une vidéo en particulier qu'elle me demandait alors disons qu'expliquer ce qu'il ne faut pas faire aux poupées en porcelaine me semble une évidence absolue comment par exemple ne pas les mettre au bord du lit, avec la démonstration d'une poupée qui tombe, ne pas griffonner ou maquiller, quel collectionneur ferait une chose pareille, à moins que ça ne soit un jeune enfant, ne pas, ne pas mettre une poupée sur un support non stable ou dans un escalier, enfin bref, j'ai la nette impression que vous me, me prenez-vous pour des, une personne stupide voulant simplement dire que je suis en train de vous donner mon avis, mais je ne, je ne me fais pas le propre parole de l'avis d'autrui ça n'engage que moi bonne continuation si cela vous permet d'avoir du succès. Moi je réponds là cette vidéo est pour les plus jeunes mais ma chaîne est pour tout pour tout âge confondu à vie et ensuite je lui demande si elle a vu mes autres vidéos voilà. Et que voilà, je si je me suis bien enfin, mal exprimé, je suis vraiment désolé. Et là, elle vient de me répondre. Ok, je comprends mieux, mais alors auriez-vous dû commencer la vidéo en, en stipulant qu'elle était principalement adressée aux enfants et pourquoi pas animer celle-ci de façon rigolote en incitant quand même sur le fait qu'une poupée en porcelaine est fragile. Je vais regarder vos vidéos. Belle après-midi à vous. Merci pour vos commentaires de réponse. Voilà, je... tant mieux si ça vous convient euh, la réponse que je vous ai donnée en commentaire. Oui, c'est vrai que j'ai pensé à ça. Et avant j'avais une chaîne où j'animais mes poupées, oui. Où je les faisais parler, où je les faisais bouger. Si ça vous plaît et que c'est ça que vous voulez, marquez-le en commentaire. Euh, bah, sur le groupe en question que je viens de citer, par exemple, si en cas où les commentaires ne sont pas possibles de commenter sous une de mes vidéos, puisqu'il y a deux vidéos où on ne peut pas commenter, ça j'ai oublié de préciser. Voilà, donc désolé si je me suis mal exprimée. J'ai un peu du mal à parler en vidéo, comme vous pouvez le voir, et à lire en même temps. Voilà, mais euh, voilà, euh, je suis vraiment désolée, j'aurais dû peut-être bien stipuler, oui c'est vrai, je m'en excuse, voilà, là dans cette vidéo c'est fait, alors après, voilà, c'est vrai que j'aurais dû, mais bon, j'ai oublié et ok, je prends note et voilà, mais cette chaîne s'adresse à tout le monde. Pour les collectionneurs, comme pour les plus jeunes, etc, etc, voilà. Un public varié, où plusieurs personnes pourraient s'y reconnaître, surtout passionnées par les poupées en porcelaine, mais si vous êtes passionné par d'autres poupées, et que ça ne vous dérange pas de regarder des vidéos de poupées en porcelaine, pour voir justement ce qui se fait, et si ça vous vous intéresse par la suite, voilà. Après, je sais pas combien de temps ça fait que cette vidéo dure, mais ça doit faire un petit moment, non <rire> Donc, euh, si vous avez des noms pour eux, euh, pour eux deux, euh, vous pouvez me contacter sur ma page euh, Cœur de poupée en porcelaine sur Facebook, ou sinon sur YouTube, il y a un, euh, sur ma chaîne, on peut commenter euh, sur ma chaîne. Bah, D'ailleurs, sur toutes sur toutes les chaînes, hein, on peut faire ça Discussion, ça s'appelle Et vous pouvez commenter là-dessus, voilà Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas trop comment YouTube, ça marche au niveau de ça, voilà Pour ceux qui ne savent pas hein. Après, ceux qui sont au courant comment ça marche, bah voilà Je m'explique, c'est pour ceux qui ne savent pas Après, je dis pas que tout le monde ne sait pas à le faire voilà donc euh, j'espère que cette vidéo a permis à m'expliquer un peu mieux voilà donc je vous dis à une prochaine vidéo salut salut et n'oubliez pas de comment de commenter euh, dans les endroits où je vous ai dit et de liker, de partager et d'activer la cloche de notification je vous dis salut salut et à une prochaine vidéo